Bonjour les amis, hier j'ai fait une vidéo où j'avais mis dans le titre pourquoi la bourse ne chute plus. Donc nous étions le 7 avril et il y a des personnes dans les commentaires qui ont dit oui mais tu ne réponds pas vraiment à la question pourquoi la, la bourse ne chute plus. Alors j'ai expliqué que je ne faisais pas des, des prévisions à long terme, je fais des prévisions à 1 minute, 2 minutes, 10 secondes à la limite lorsque je traite. Mais euh, donc il est très délicat de faire des prévisions à long terme parce que tout peut changer euh, très rapidement. Alors c'est vrai qu'il semble qu'on commence à maîtriser un petit peu mieux euh, le problème du virus, euh, on semble s'approcher euh, du pic donc, de contamination. Euh, donc euh, peut-être que ça, ça influe sur, euh, sur les marchés mais rien n'est certain. Donc si on analyse ici donc, euh, le DAX, donc nous sommes en journalier, chaque bougie correspond à un jour. Donc on a vu que le marché était descendu jusqu'à 8000 et puis on a eu un retournement. Donc on a eu quelques bougies vertes ici et puis on a eu de nouveau ce retournement. J'avais dit là ça sent pas très bon, on dirait que le marché veut redescendre mais euh, je ne suis pas Madame Irma donc... On peut lire ce qu'il y a sur les marchés mais après le marché s'est repris et ça fait trois jours qu'on a des bougies vertes. Donc comme je vous dis, les gens qui font des prévisions à long terme c'est n'importe quoi, c'est très difficile de dire ce qui va se passer. Alors peut-être que, que tout va bien aller et que l'économie va se reprendre mais miser de l'argent simplement sur de la spéculation comme ça en se disant tout va bien c'est extrêmement risqué donc il vaut toujours mieux faire euh, placer de l'argent à très court terme donc euh, si vous avez une maîtrise d'une technique de trading commencez toujours par euh, trader à court terme, faire des analyses à court terme et puis bon avec un peu de chance si, si le marché part bien dans le sens que vous aviez décidé eh bien vous pouvez euh, remonter votre stop loss, sécuriser votre position et prendre un petit peu plus ou bien prendre toujours des trades courts comme je l'ai expliqué Prendre vos bénéfices rapidement, couper et puis reprendre un autre trait toujours dans le sens de la tendance. Donc pour le moment qu'est-ce qu'on voit Ça fait trois jours qu'on est dans une tendance haussière. Alors certaines personnes vont se dire « Ok je vais investir, ce soir j'investis, demain matin euh, j'aurai gagné beaucoup d'argent ben, ». C'est très risqué de faire ça parce que d'une part ici qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on ben, a eu un marché qui a essayé euh, de casser les 10 500. Et on voit ici une grosse mèche donc il a été refoulé sur les 10.500, il fait une nouvelle tentative donc peut-être qu'il y aura encore plusieurs tentatives et que ça va caler et que le marché va redescendre. Donc indépendamment de ce qui se passe avec le, le coronavirus on ne sait pas, Des marchés difficiles de prédire ce qu'ils vont faire. Et on a ici un très gros nuage Ishimoku, donc euh, le marché va arriver, il va à un moment donné cogner contre ce, ce nuage, il peut y avoir une réaction. On a ici un niveau important à 11 000, donc euh, ça va être difficile de, de le casser. Peut-être qu'il va le casser mais en tout cas ici à 10 500 ça cale déjà. Alors pourquoi ça cale à 10 500 ben, Si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on remarque Eh bien on remarque qu'ici on avait déjà donc, le marché qui avait descendu, et on avait un support ici et coïncidence regardez justement à ce niveau-là on a une résistance. Le support ici est devenu résistance pour le marché qui remonte donc c'est une explication pourquoi ça cale à ce niveau-là. Donc il faut toujours faire des analyses à plus long terme pour voir un petit peu ce qui se passe et utiliser les indicateurs de manière à savoir vraiment ce qui va se passer. Donc vous avez une très bonne probabilité à ce moment-là, de comprendre ce qui peut se passer euh, sur les marchés. Ici on peut très bien avoir une réaction et que demain ou après-demain le marché reparte vers le bas ici. Donc ça on ne sait pas, c'est pour ça que je vous dis faire des prévisions à long terme c'est très difficile. Il y a une personne qui m'a contacté elle m'a dit est-ce que vous croyez que le CAC euh, va descendre à 3000 je dis j'en ai aucune idée, aucune idée. Elle me dit j'ai contacté quelqu'un, un économiste qui m'a dit que oui probablement le CAC allait à 3000. Bon, une personne qui fait ce genre de prévision, c'est du grand n'importe quoi. Ça, je peux vous le dire euh, avec 11 ans d'expérience en trading, on ne peut absolument pas faire des prévisions de ce genre-là. Donc actuellement, euh, on, a, on est sur une grosse résistance. Donc il faut aller voir, demain il faudra voir à court terme qu'est-ce qu'on peut faire. Alors à court terme on peut malgré tout gagner de l'argent donc ceux qui pensent qu'il faut faire du swing trading pour être moins stressé et gagner plus de l'argent, ils se trompent complètement ça je vous garantis. Donc il faut aller voir sur du plus court terme, donc ici on est en daily. Donc si on va voir sur du 4 heures, vous voyez que la configuration elle est quand même un peu différente à 4 heures. Vous avez donc euh, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses et vous voyez ici donc on a recassé ce niveau-là. Ça a tendance à remonter mais euh, pas certain que ça va arriver à casser les 10.500. Hein. Les 10.500 ils sont ici, vous voyez vous avez une première mèche ici, il y a une première tentative. Je ne sais pas s'il va y encore il y avoir une tentative là, là ou bien le marché va redescendre. Donc très difficile de savoir, si vous regardez à plus court terme encore, si on va voir en une heure qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ben vous voyez, il y avait moyen de faire des, des très beaux trades, même des trades assez longs mais en suivant toujours la tendance et vous pouvez aller chercher sur des, des unités de temps beaucoup plus courtes. Donc si on regarde le 15 minutes ben vous voyez, vous avez des indicateurs qui vous aident à suivre la tendance et qui vous permettent quand même de prendre des trades assez intéressants toujours à très court terme. Vous pouvez prendre des trades de quelques secondes quand, ou de quelques minutes quand vous êtes dans un trade comme ça. Vous voyez ça ce sont toutes des bougies de 15 minutes et eh bien il y a moyen de faire pas mal de trades intéressants. Ici toutes des bougies de 15 minutes, de 15 minutes donc vous commencez par les prendre à très court terme en 1 minute si vous voulez et après vous suivez la tendance, vous suivez la tendance et vous voyez. Comme c'est clair, comme c'est clair, et vous regardez où il y a des supports, où il y a des résistances, et là vous avez une bonne probabilité de gagner. Quand on casse des niveaux comme ça, eh bien vous voyez, vous tradez à la hausse comme ça. Après, quand ça coince à ce niveau-là, évidemment, quand on arrive dans des niveaux comme ceci, il ne faut pas laisser des trades très longtemps parce que vous risquez de reperdre ce que vous avez gagné. Donc il faut faire toujours vos analyses à court terme et aller à plus. À, vos analyses à long terme et allez descendre donc dans les unités de temps et vous allez voir donc des choses que vous ne découvrez pas quand vous faites des analyses à long terme. Donc vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un taux de réussite très important lorsque vous tradez à court terme, lorsque vous faites du scalping et vous avez des indicateurs qui vous aident à prendre des décisions. Et surtout à sortir quand il faut. Ça ne sert à rien quand vous voyez ici si vous reprenez des trades sur le haut ici et que vous vous rapprochez des bas ici où il y a eu des retournements, ça ne sert à rien de, de continuer à, à risquer de perdre ce que vous avez gagné en prenant un trade à la baisse ici parce que le marché remonte. Mais vous voyez quand même on est en une minute qu'il y a moyen de gagner de l'argent, il y a toujours moyen de faire des gains à court terme même quand on est dans un marché en range comme on est ici. Ici le marché va peut-être descendre, on n'en sait rien. C'est possible ou pas Oui il va remonter mais vous ne pouvez pas faire des prévisions à court terme. Donc attention ici on est à, à 10.380 environ ici, 370. Ça coince à ce niveau-là, vous savez que vous regardez plus en arrière, vous voyez où le marché a calé. Donc vous voyez qu'on est dans une zone quand même assez difficile. Ici, 10 380 qui va jusqu'à 10 500. On est dans des zones assez délicates. Donc demain, il, va faire très il faudra faire très attention en fonction de ce que fait le marché et être prêt à changer rapidement de sens de trade. Pour euh, gagner de l'argent sur les marchés. Il y a toujours moyen de gagner de l'argent sur les marchés même quand on fait des, des trades à très court terme. Vous pouvez descendre même en dessous d'une du, minute en tick si vous utilisez une plateforme adéquate mais euh, n'essayez pas de faire des trades à long terme. Vous allez perdre de l'argent, vous allez avoir un taux de réussite euh, faible. Prenez d'abord des trades à court terme, vous coupez rapidement, vous mettez euh, donc euh, votre stop loss éventuellement à break-even si vous voulez essayer de temps en temps de faire un trade plus long. Mais donnez la priorité sur des trades courts. Vous voyez quand même que c'est assez évident qu'il y a moyen de gagner de l'argent de cette manière-là. Euh, ce n'est pas compliqué quand on apprend une méthode efficace. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai éclairé un petit peu sur ce que je pensais euh, sur ce qui allait se passer dans les, les prochains jours mais euh, je ne peux pas vous dire exactement. Je vous dis là on est dans un, une zone de risque aux alentours des 10.500, on a déjà essayé de casser, peut-être qu'il va arriver à le casser, on ne sait pas. Ça va dépendre de ce que décident les traders qui traitent des, des centaines de millions, des milliards. Nous on ne joue pas dans la même cour. Donc tout ce qu'on peut faire c'est essayer de suivre ces, ces traders, essayer d'imaginer ce qu'ils vont faire, de se positionner euh, le plus possible dans le sens euh, du marché. Mais à n'importe quel moment ça peut se retourner ça peut se retourner très rapidement. Donc quand on est dans une zone comme ça ne laissez pas un trade ouvert la nuit sinon vous allez vous devoir vous lever la nuit pour vérifier tous les, les quarts d'heure ce qui se passe. Donc je vous déconseille de faire ça. Faites plutôt des trades courts, du scalping, vous sortez rapidement de vos trades et là vous pourrez accumuler, vous pourrez faire des, des journées de 100% de trades gagnants. Euh, C'est tout à fait possible lorsqu'on fait du scalping. Je ne vous dis pas que vous ferez tous les jours 100% de trades gagnants mais une bonne méthode de scalping doit vous amener à faire 85% à 95% entre 95 95 et 100% de trades gagnants de manière euh, régulière. Donc euh, ne soyez pas trop gourmand, essayez d'apprendre une bonne méthode, n'essayez pas par vous-même, n'investissez pas de l'argent euh, si vous n'avez pas suivi de formation. Vous êtes certain de vous planter, ne croyez pas que vous êtes meilleur que la plupart des traders qui se sont plantés vous savez on dit il y a 80% à 90% des traders débutants qui perdent de l'argent, qui grillent leur compte. Ben oui mais parce que la plupart de, de ces débutants ne suivent pas de formation donc je le répète encore si vous ne suivez pas de formation dans une discipline qui est quand même relativement compliquée, relativement complexe parce que c'est contre-intuitif. Apprendre une méthode de trading n'est pas compliqué, il y a des méthodes très simples. Mes méthodes de trading ne sont pas compliquées mais euh, j'ai mis quand même quelques années à trouver euh, la bonne méthode. Parce que j'ai acheté des méthodes qui ne valaient rien euh, bien sûr, il y a des gens qui font du business comme ça qui vous vendent des méthodes qui ne valent rien mais euh... Donc vous voyez qu'on peut apprendre à trader efficacement mais il faut, euh, il faut suivre des formations, des bonnes formations. Euh, vous tomberez peut-être sur des mauvaises formations et vous vous rendrez compte que ce n'était pas la, la bonne formation qu'il fallait suivre mais je vous conseille de chercher d'abord des formations pour apprendre à trader à court terme. Lorsque vous pourrez trader à court terme vous pourrez faire des gains tous les jours. Après de temps en temps si vous voulez vous pourrez faire des, des trades plus longs. Mais la priorité doit être d'abord d'apprendre à trader à court terme. Alors certaines personnes pensent que c'est plus stressant mais pas du tout. Parce que lorsque vous ouvrez une position, vous la fermez peut-être quelques secondes après en ayant déjà gagné de l'argent et après vous êtes relax. Où est le stress Il n'y a pas de stress. Le stress c'est quand vous laissez une position ouverte et qu'elle est en perte. Vous allez dormir, vous devez vous lever la nuit pour savoir si vous ne perdez pas euh, tout votre argent. Ça c'est stressant, je peux vous dire que je l'ai vécu. Donc ne croyez pas que le, que le trading à long terme euh, est moins stressant, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Voilà, donc euh, j'espère que vous avez eu l'explication. Donc je vous dis actuellement là on est sur une position euh, relativement dangereuse aux alentours des 10 300, euh, 10 10.500. On risque d'avoir un retournement mais ça ne veut pas dire qu'il faut jouer la baisse. Hein. Tout peut se passer, ça peut casser, ça peut continuer à monter comme ça peut se retourner euh, violemment. Ou bien ça peut rester encore pendant des jours à stagner à ce niveau-là et à ce moment là qu'est-ce qu'on va faire Eh bien on va prendre des petits traits courts du scalping et on va peut-être, ça peut durer un mois hein, <rire> que ça reste dans cette zone-là. Donc qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce qu'ils vont faire ceux qui, qui veulent gagner 100 pips tous les jours ils vont rien gagner pendant un mois. Ce serait dommage. Hein? Donc, ne faites pas cette erreur-là. Formez-vous au trading, mais en apprenant d'abord le scalping. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir euh, mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.